Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres 10, c'est moi Zéna et voici les prévisions du lion pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc lundi, la lune sera dans la balance votre troisième maison. Vous pourriez avoir des conversations très stimulantes et nourrissantes émotionnellement durant, durant cette période. Votre sensibilité émotionnelle peut conduire à une forte intuition et même à des capacités intuitives. Mais n'oubliez pas que l'attachement émotionnel peut obscurcir cette perception. Les sautes d'humeur peuvent être fréquentes aussi surtout sous pression alors essayez de ne pas trop vous mettre dans des situations stressantes et faites des exercices de relaxation comme le yoga ou la méditation cela pourrait aider beaucoup mardi et mercredi la lune sera dans le scorpion votre quatrième maison vous pourriez sentir une cumulation de colère à l'intérieur que vous essayez de ne pas laisser apparaître aux autres, ce qui sera un défi pour vous. Vous qui êtes une personne expressive, des tensions pourraient se créer sous cette influence et c'est votre foyer qui en serait plutôt affecté. Pour pouvoir contrôler et gérer ce temps éprouvant, essayez de voir les choses du point de vue des autres, que vous devez laisser s'exprimer aussi. En plus, le soleil est maintenant dans votre douzième maison, donc il vous apporte une énergie lourde qui pourrait même affecter votre sommeil. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Sagittaire, votre cinquième maison. Enfin, vous pousserez un soupir de soulagement. La lune est maintenant dans votre maison de plaisir, des amours et de la créativité. Vous émettrez des ondes énergiques. Très positive et ces ondes contamineront votre entourage, ce qui vous rend très populaire. Vous souriez, vous riez, vous plaisanterez et en même temps vous exécuterez vos tâches avec beaucoup de tact et de professionnalisme. Un charisme accru vous rend très habile dans les situations sociales. Votre charme vous rend très convaincant et personne ne peut ni vous ralentir ni vous dire non. Il faut par contre être très attentif aux dépenses impulsives, car vous pourriez avoir tendance à dépenser trop sur votre plaisir surtout. Samedi et dimanche, la lune sera dans le Capricorne, votre sixième maison. Vous aurez ce désir et un besoin accru, d'accomplir de grandes choses et atteindre des grands objectifs et de réussir aussi dans tout ce que vous, a, vous entreprendrez. Vous voudrez euh, improviser et innover et vous voudriez que tout le monde le voie. Vous pourriez aussi manquer l'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle. Peut-être vous focalisez trop sur, vos, sur votre réussite Professionnel. Pour pouvoir réussir, il faut absolument vous mettre des objectifs réalisables. Tout ce stress que vous mettez sur vos épaules causerait des sottes d'humeur et ce sont vos relations les plus intimes qui en souffriront.